Salut à vous les zigotos Aujourd'hui cette vidéo elle est assez spéciale Parce qu'en fait j'ai débloqué euh, Bah en fait lisez ça les gars J'ai débloqué les posts Et voilà et il y a 4 jours j'ai posté un post Tu vois disons Est-ce que ça vous dirait une fac Avec euh, grave si tu veux bien Et tu vois mettre une question en mal Balèque bal si tu t'en tu, tu, tu bats les couilles tu vois. Et vas-y mais j'ai pas de question à dire Parce que Tu veux une fac Mais t'as pas de question tu vois Genre, tu sais pas quoi dire, tu, tu pourrais dire n'importe quoi, tu pourrais même demander, Donc, tu sais pas quoi dire. En plus les gars, là c'est votre occasion de passer dans une vidéo, hein. parce que moi tu vois je suis pas, je suis pas, je suis pas le plus populaire euh, né de la dernière vieille, tu vois. Et en bref, voilà quoi. Genre euh, tu vois, je suis pas le plus populaire né de la dernière veille. Et en plus les gars, quand même, j'ai changé mon... Je ma bannière avant c'était un truc euh, abonne toi tout dégueulasse que j'ai pris sur, euh, sur google les gars maintenant c'est un vrai truc tu vois que j'ai fait sur photoshop et tout voilà quoi non mais sérieux écoutez clarence abonnez tout abonnez vous les gars c'est comme ça sinon je vais vous voler votre argent <rire> Ok. ah oui et aussi euh, le, le serveur discord est à nouveau valide cliquez là vous attendez. Voilà. Boum, l'équipe des gogoïdes. Donc, voilà, les amis. Euh, le serveur Discord est à nouveau libre. Ouais, c'était juste pour dire qu'il y a des gros changements, là, sur la chaîne. En plus, j'ai fait des posts et tout. Et du coup, ça vous dirait une fois bande de putes... Ouais, et... <rire> et aussi, euh, je comptais changer de nom. Et de et peut-être de photo mais... Ça, je... Non, soit de nom, soit de photo Soit les deux. Donc, carrément, je vais faire un... Voilà, je vais faire aussi un truc pour ça. Donc, répondez aux deux. Euh, vous voulez change quoi Voilà, comme ça. Sondage avec texte. Toi, image. Sodo. Et euh, toi, euh, les deux. Je vais dire Donnez-moi des propos en si un commentaire, sur du poste pour Plexodo. Il faut aussi mettre une option que dalle mon ref, t'es trop bégé. Parce que les gars, je suis bégé en vrai. Donc vas-y, là, là je passe ça. Répondez aux deux, les gars. Ok Vous pouvez répondre à ça pour la FAQ. Et ça pour que je change quoi Ah oui, et aussi, les amis, je voulais, je voulais vous juste vous prévenir que j'ai supprimé beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas. Bon, il n'y a rien là. Je pas d'exemple. Bah, ça, tu vois. Ouais, ça, je vais le supprimer, tu vois. Euh. ça, ça aussi. Alors, je, si vous avez la question à me poser, je vais pas me faire chier à vous le dire maintenant. Si vous avez la question pourquoi est-ce que je le fais, dites-le dans le, dans la communauté, bande de putes. Allez, les amis, au revoir!